écoutez moi les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez avoir un nouveau concept de vidéo, une nouvelle série sur la chaîne, les 1v1, les VS, les modes battle tout simplement, c'est le nouveau mode du jeu, c'est un mode tournoi, finalement 10 cubes contre 10 cubes, et puis, euh, et puis voilà, là il y a de l'adrénaline, là il y a de la pression, les tournois pour le moment se font sur ce modèle-là, d'ailleurs euh, avant que j'oublie, je euh, participe à un tournoi le samedi 25 février, euh, c'est le week-end prochain, finalement c'est samedi prochain, ce sera un tournoi en physique, ce sera, euh, je le euh, commenterai sur la chaîne sur ma chaîne Twitch, il y aura peut-être des redifs sur Youtube, mais vous pouvez y participer si vous le souhaitez si vous habitez pas loin de la Suisse, le tournoi est en Suisse donc voilà, si vous habitez, je sais pas, région lyonnaise Haute-Savoie ou autre, ou même en Suisse euh, je mettrai le petit lien dans les commentaires description si jamais vous avez envie de vous inscrire voilà, j'y serai, je sais qu'il y a un streamer irlandais qui y va, un streamer allemand, voilà, voilà il y a pas mal de, de gens de la communauté Marvel Snap donc ça va être plutôt cool, donc la nouvelle série de euh, vidéos c'est des 1v1 contre d'autres streamers, d'autres Youtubers, on va commencer évidemment par Talk euh, le fameux Talk, le seul et l'unique et euh, on va pas faire des BO1, on va pas faire des BO3, on va choisir chacun deux decks et on va faire des BO2. Alors vous allez me dire ouais mais BO2 soit il y a 2-0 soit il y a 1, s'il y a 2-0 bah il y a un des deux joueurs qui gagne, ça c'est fait, mais s'il y a 1 qu'est-ce que vous faites Bah s'il y a 1 dans un mois, dans deux mois plus tard, euh, parce que chaque semaine voilà, chaque dimanche il y aura euh, ce fameux match 1v1, et ben euh, peut-être que dans euh, un mois, un mois et demi, deux mois, euh, je rejouerai contre euh, ceux contre lesquels on a, euh, on a fait euh, un partout finalement, et là on fera un BO3 euh, c'est à dire euh, deux victoires et euh, le, le match est fait bon là je commence à vous embrouiller avec cette histoire de BO3 mais en gros là voilà, c'est un parce que vous connaissez normalement mais quand j'explique des choses faciles en général c'est encore plus compliqué, bref là ce qu'on va faire c'est un BO2 donc il peut y avoir peut-être égalité et euh, contre, les, contre les streamers et youtubeurs contre lesquels il y aura euh, BO2, on fera un BO3 euh, plus tard et contre lesquels y aura, euh, le, BO, le BO2 s'arrête, c'est à dire 2-0 pour l'un, 2-0 pour l'autre, Bah finalement on ne jouera pas de match. Donc les deux decks que je vais jouer contre euh, ce BO2, euh, si, vous, jamais, si jamais vous n'avez rien bité vous me demandez dans les commentaires, euh, je vous explique, et, euh, et comme ça vous ne bitez encore euh, <rire> vous encore moins. Comme ça, <rire> c'est parfait. Alors les deux decks que je vais jouer, c'est tout simplement le Serra Control. Serra Control qui est un deck formidable. Je le tryhard énormément en ce moment. Euh, voilà, j'adore ce deck, très tricky rescue mais vous pouvez mettre Drax enfin voilà c'est c'est un deck qui est assez complet qui est bien euh, bien counter de pas mal de decks de la méta euh, qui est assez euh, assez surprenant assez difficile à, à contrer finalement parce qu'il a vocation lui à contrer l'adversaire donc ça c'est plutôt cool et euh, l'autre deck que je vais euh, vous proposer euh, le deuxième deck contre euh, avec lequel je jouerai euh, donc le deuxième match contre Talk ce sera le deck Logjo Logjo avec Lich vous pouvez mettre Vision par exemple vous pouvez mettre Shielk à la place voilà, Leech, il y a des matchups où c'est vraiment naze, des matchups où c'est vraiment fort. Voilà, c'est une carte que je trouve très intéressante, surtout quand elle arrive très très tôt avec le Lockjaw. Et c'est un deck qui fait des points, évidemment, avec le Dracula, avec le Thor, euh, a Infinoth. Donc voilà, c'est un deck assez tricky, plutôt, euh, plutôt sympa. Donc voilà, c'est les deux decks que je vais jouer. J'espère que euh, cette sé série de vidéos euh, va vous plaire. Euh, si je dis pas de bêtises, Thor qui va faire la même chose de son côté, il, y aura, euh, il, il va euh, filmer son point de vue. Donc voilà, si jamais vous voulez voir le point de vue Thor, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Je vous euh, souhaite un magnifique visionnage et je vous embrasse fort. Fun. On va démarrer tout de suite avec évidemment le Serra Control euh, premier BO et ensuite on enchaînera euh, sur le deuxième BO. Le deuxième je jouerai euh, le deck euh, Log Joe. Alors j'ai joué ce matin Thorle qui jouait Je euh, J'ai pas spécialement joué mon deck contre Shuri parce que pour le moment euh, pour le coup pardon c'est pas forcément un excellent match-up. Euh, on a une bonne main avec cette Angela. Euh, après on n'a pas de carte euh, clé du style, euh, je sais pas, Killmonger, enfin euh, de carte on va dire contrôle. Oh on a une sacrée sortie. Je pense que je snap dans ce cas-là. Je pense que je vais Angela ici, qui peut gagner la ligne à elle seule. Euh, je vais Bishop à gauche, qui peut gagner une ligne à lui seul, parce que ça c'est quand même 6 points pour deux. Le Bishop c'est beaucoup de points en général. Le fameux lézard. Ah c'est problématique lézard parce que je sais pas si j'arriverai à avoir 4 créa ici je pense qu'on va quand même tenter ah si j'avais su j'aurais Angela ici vous voyez c'est intéressant son, son lézard euh... son lézard sur la voûte ou alors je tente la salle des dangers mais c'est vraiment greedy hein. si je me fais... le problème c'est que si je prends le 0... 25% c'est horrible hein. par contre si je le prends pas je suis pas mal Non alors je pense que je vais quand même bishop armor ok lézard armor ça doit être un deck Chouris euh, rescue. Je pense qu'on va rescue ici. Alors, faut faire attention sur la voûte parce qu'il peut jouer. Voilà, voilà, Shuri. Et il peut jouer la grosse créa à gauche. Et il a l'initiative. Donc, si jamais on a le chang je pense qu'on le fait à gauche ici. On a la Serra. Ça veut dire qu'on lui laisse la gauche. C'est si grave que ça. Après, on ouais. le problème, c'est que là, voilà. On a snap parce qu'on avait des points, mais. Le qui est à 20. Et euh, là, il va soit Taskmaster, soit faire un monstre. Si on avait Enchantress Chang-Chi, on pouvait passer Armor. Ce qui est bien, c'est qu'il a l'initiative, mais on n'a pas de carte. Ouais. A droite, on a beaucoup, mais. Enfin, euh, au mid, on a beaucoup, je veux dire, mais à droite, on n'a pas grand-chose. Ah, c'est pas évident. Je pense qu'on doit partir malheureusement. Dommage parce que cette, euh, cette sortie-là, elle fait tellement de points qu'en général, on gagne. Angela, Bishop, Rescue, Serra. C'est pratiquement 90% de win, mais dans les 10% de défaite, il y a justement ce match là où il arrive à Shuri T4, ne touche hulk Monstre, Monstre. Donc là, on va juste abandonner tranquillement. Tant pis, on lui laisse deux C'est important de ne pas perdre 8 au début. Hein. Sinon, ça, ça pourrit totalement le BO. Après, on, a, on, on met trop longtemps à, à récupérer. Donc, euh, match-up compliqué. On a le Shuri. On a le Chang-Chi, pardon. Je snap. J'ai une bonne main. J'ai Zabu, Rescue. J'ai mon Chang-Chi. Euh, J'ai Enchantress pour casser Armor. Après, il y a Cosmo qui peut poser problème. Il y a une histoire d'initiative qui est un petit peu tricky à maîtriser dans ce matchup. Où il faut qu'il ait, lui, l'initiative pour pouvoir jouer en premier. Sinon, notre Chang-Chi, si jamais il se place derrière euh, un Cosmo, euh, ben, ça ne marche pas. Donc, il faut justement enfin voilà ouais. il y a quelque chose d'assez tricky et intéressant mais pas évident à maîtriser je pense que le matchup reste pas bon malheureusement sunspot écoutez le killmonger est plutôt cool L'enchantress peut être jouée à la toute fin, donc ça c'est hyper intéressant. Enchantress Chang-Chi c'est quelque chose, il ne va pas s'en il va, il va méfier. Donc je pense qu'ici on va juste faire euh Nova Killmonger, plutôt Nova La Killmonger ici. Essayer d'avoir des points un peu sur toutes les lignes. Je pense que je vais garder vraiment cette combinaison pour la fin, Enchantress Chang-Chi. Avec le Zabou je pourrais le faire. Je dis enchantress parce qu'il va sûrement me protéger avec Armor. Enfin, il a des bonnes sorties. Oh, merde Je suis con. Il y a Armor. Bon c'est pas très grave. En vrai, c'est même pas grave du tout. Ah c'est intéressant. On va faire des points à gauche. Alors c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Enchanté de Shang-Chi, c'est quand même vraiment surprenant, il va pas s'y attendre. Ouais, c'est quand, quand même strong. Hein. C'est quand même méga, méga, méga strong. On va lui prendre sûrement 8 points là. Ah mais j'étais tellement focus sur mon tour 6 que, vous voyez, j'en ai oublié le... Bon c'est pas grave, la pression, la pression du match. Ben on va lui prendre 8 points là. Ouais. Vamos. Ah, c'est le côté tricky du deck. Hein. C'est vraiment le côté tricky du deck. C'est dur pour un... Là on joue liste fermée. Hein. Euh, y a des... La majorité des tournois c'est liste fermée. Liste ouverte évidemment, euh, mais je pense que ce deck shuri doit quand même aller jusqu'au bout quoi. Il doit quand même, euh, là on a enchantresse Chang-Chi. je pense qu'on va jouer deux ici. Ah quoique il y a nulle part. Je pense qu'on doit quand même jouer deux, mais c'est vrai que nulle part c'est chiant pour nous. Nulle part c'est chiant pour nous. Ah ça, ça sert à rien. Ça, ça sert à rien. Pour lui, ça peut servir. Il peut Cosmo maintenant. Ouais, Nolpar n'est pas forcément un bon lieu pour nous. Là, il peut faire son armor. Oh, il joue lézard dessus, donc ça veut dire qu'il va peut-être pas mettre des monstres. Dimension noire, ça peut être chiant, non Bon, ça, c'est facile à gagner comme ligne. Donc là, il a mis un T3. Ou un T2. va être Zéro, Titania, armor. Ar armor à gauche. Il y avait déjà nulle part. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'armor. Vu qu'il y avait déjà nulle part. Il était déjà protégé, finalement, des chang et tout. Je sais pas si c'est si bien. On va faire la Serra et on va garder le fameux dernier tour pour la fin. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais fameux tour explosif à la fin, hein, c'est ce qu'on aime avec ce deck. On a l'enchant 13, Changxi mais qui ne pas ici. Il y a du Killmonger qui peut me permettre de gagner la ligne là. Mais en général, Rescue, Serra, Angela, ça fait gagner. Euh, ça fait, ouais. Il va y avoir Cosmo. Cosmo à droite, je pense qu'il a Cosmo à droite. Je pense qu'il a Cosmo à droite. Il est obligé de ju jouer jusqu'au bout. On est pas mal quand même. Hein. Là on est devant. Là il y a un cosmo. Mais on peut faire bishop. Ah non c'est révélé à la fin. C'est chiant. Je pense qu'il y a un cosmo. Il peut y avoir Ebonimo non aussi à droite. Il y a Ebonimo c'est chiant. Bishop ici. Je pense que je vais essayer de bloquer Ebonimo. Donc je vais mettre juste 8 ici. Ça fait gagner. Non, il faut bourriner à gauche et dire qu'il n'y a pas Ebonimo, mais juste Enchantress. Ça. Comme ça, s'il y a Cosmo ici, on gagne avec Enchantress. on va partir là-dessus. S'il y a Ebonimo, on a perdu. S'il y, Enchantresse... y a Cosmo, on a gagné. Simplement Vamos. Premier BO Ça se joue en BO2 hein. Donc j'ai gagné le BO1 On va évidemment changer de deck tous les deux Torque le seul est l'unique forcément <rire> Donc là je vais changer de deck Et je vais prendre Je vais pas prendre mon Shuri 0 Parce que je l'ai présenté dans une vidéo Récemment Je vais lui dire GG et, euh, et lui il le joue aussi, donc je vais prendre le Lockjaw, euh, à... je vais prendre le Lock Joe. Ok. C'était rapide mais il y a eu un 8 de prix. Je snap quand j'ai Lockjaw, là ma main est pas incroyable, elle n'est pas nulle non plus. un Thanos, c'est peut-être un Thanos Lockjaw Ah, ça c'est gros, hein, Thor Jane mais c'est quand même un petit peu lourd quoi si en face il y a une belle sortie, ça va être compliqué bon là c'est vraiment, je passe du, du, con, du deck ultra contrôle à un deck ultra big hein. enfin si je puis dire, c'est vraiment, le, le, ce deck là a vocation à faire des points là où l'autre deck, il a vraiment vocation à, en fonction de l'adversaire bah finalement je joue ou non mes cartes quoi donc euh, même si, bon, il y a quand même tout ce côté Angela Bishop qui met des points. mais C'est deux salles, deux ambiances, quoi. Bébé. Ah, le problème de Jubilee, c'est que ça va ramener des toutes petites cartes. Toutes mes grosses, elles sont dans la main. C'est compliqué. Là, je vais Lock Joe, mais je Non, je pense que je vais les jouer, ces monstres. Hein. Je pense que je vais de Jubilee et si j'ai un bon truc, je peux snapper. Mais je pense que je suis quand même bien derrière. Et Magneto, c'est un moyen que ça surprenne. Ça, c'est intéressant pour nous. Hein. Ça va le pourrir. Euh, ouais, il peut snap. S'il si snap, on part. Mjolnir, c'est horrible. Et Lockjaw, Mjolnir. Ah, c'est 11 points quand même. Hein. à gauche. En fonction du sunspot, on peut être bloqué sinon au mid. Aéro, ok. Bon. Ça va se jouer sur le dernier tour. On est derrière, mais en vrai, on n'est pas tant derrière que ça. Je pense pas snapper quand même. Je pense que c'est risqué. L'avantage, c'est que vous voyez, à gauche, j'ai gagné. Donc ça, c'est hyper intéressant. Bon, au mid, il est... Ouais. Au mid, il est fat. Alors, en fait, le problème, c'est que le magnéto, il va être moche. Magneto il va il va ramener euh, la Polaris qui va nous faire perdre à droite. Alors je bourrine au mid mais... La question c'est que va-t-il faire quoi Il va aller à droite, il va aller à gauche, au mid. Même si on fait Magneto au mid on perd, on ramène Polaris. Hein. Franchement je pense qu'on a perdu hein. En vrai je pense que j'ai perdu hein. Le Magneto le problème c'est que c'est son effet ici Ah c'est trop dommage qu'il y ait eu trop de points là ici Ouais ça nous faisait peur hein. Le Jane vous voyez c'est pour ça qu'on n'a pas Fort Jane en fait ça fait trop Je pense que malheureusement on va devoir partir Ouais si on enlève l'effet de Magneto Franchement c'est 15 points hein. C'est sûrement gagné là, le match hein. On va partir pas encore, on sait jamais. Peut-être qu'il va cliquer sur la même chose. Non. Ouais, je pense que c'est sage. Important d'être précautionné avec ses cubes. Je pense que c'est sage. Là a Lockjaw. Ouais, le problème, c'est qu'on a des monstres en main. Ah là là. On a mais des monstres en main. Je ne veux pas snap. Ma main, elle est à la fois bonne et à la fois horrible. Ah ça c'est moche. Hein. J'ai plus de deck. Et non plus, mais... Moi j'ai un deck combo. Oh là là Je veux partir. Je pense qu'on va partir. Je vais lui laisser que un ici, tant pis. Le problème, c'est que je risque de lui donner deux. 80, je pense plus de 70-80% du temps, je lui donne deux dans cette game. Alors, on peut rester parce qu'on aime le jeu, mais là, voilà, l'idée, c'est de tryharder, de faire un vrai BO technique. On a Lockjaw. Joe. Si on n'a pas de monstre, Nightcrawler c'est cool. Je ne peux pas snap maintenant. Ah ben non. Oh, snap. Mais snap maintenant maintenant est-ce que Londres on fait' Lockjaw sur Londres non ça fait rien bon l'autre par contre c'est un peu chiant pour nous mais je suis pas sûr que ce soit très bon pour lui En fait l'avantage c'est qu'on a Londres qui peut ramener sur le Domaine de la mort. En fait je vais bloquer la ligne et ensuite je ferai Londres qui ira là. Allez, une autre. très bien. Donc je vais bloquer. Ou alors je Donc, à la fin. J'ai envie de Dracula ici mais j'ai envie que ça aille là. Ah bah là je suis embêté, après ça reste quand même Dracula qui reste cool. Enfin Dracula là, juste que ça y a à droite. Famos, Dark Oak. Lich c'est fort hein, contre Dark Oak. Lich c'est une bonne carte contre lui. Il sait qu'il y a Lich par contre, mais c'est pas grave. C'est vraiment une bonne carte, Lich, hein, ça va détruire sa main. Lich, c'est pas bien contre Shuri, mais c'est bien contre l'autre deck. pas enfin, contre les decks, euh, Serra Control. Contre les decks, un peu contrôle, un peu tricky, ongoing et tout. Darko qui, ouais, il y a du mystique dans sa main, il y a des machins comme ça, je pense que... Ah, il fait chang chi maintenant, ouais. Bon, heureusement qu'il a Daredevil, hein. Non, il aurait gardé, je pense. Billy qui ramène. Nice. Bon. On va jouer des merdes, je crois. Wasp ici. Ça, ça, ça. Et on ramènera Dracula, Magneto, Dracula, Thor. On a quand même des points au mid. Des points à gauche. Des points à... Euh, Wasp, il nous reste quoi Dans le deck. Il nous reste un Magneto. Non ce qui en reste dans le deck, j'ai joué Nightcrawler, le wasp, la lich, Il me reste la lich à gauche, c'est bon, au moins. Ouais, les darko qui sont tout petits, hein. je crois que c'est ça le play. Hein. lich qui me fait gagner la ligne à gauche. Face à la puissance Ah par contre je mets des Mjolders dans le deck Merde Je me suis fait avoir Ah Je me suis fait avoir par euh, les Darkhawk J'ai reboosté les Darkhawk Et de toute façon si je joue pas Après je, f... je pense qu'il faut pas jouer Thor ça veut dire Waouh là c'était my bad my bad Là c'était vachement tricky mais je me suis fait avoir ah dommage, c'est une jolie partie mais je me suis fait avoir. Ah dommage. Ouais, je lui ai donné euh, le bâton pour me faire battre, hein, clairement. Bon. On a tort. Ah, le Dardeville était chiant, ça lui a vraiment. Ça l'a vraiment carry, hein, Dardeville, je pense. Je pense vraiment que ça l'a carré. Scorpion, ok. Bon, on a une jolie Jubilee au centre. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Ah, dommage, je me voyais gagner et finalement, non. Leech, super. Je pense qu'on peut snap sur Leech. On va juste faire ça. Ouais, ouais il est... Il sait hein Lich qui arrive tôt C'est pour ça que je J'ai joué euh, J'ai joué euh... Ah non mais je remarque J'avais Lich le en main Je sais plus Mais quand, il, quand on a Lockjaw, Il faut faire Wasp tout de suite Pour essayer de Tenter de ramener le Donc là ça joue deux Dès le début hein. Ah c'est un beau BO là J'aurais envie de faire euh, Tout de suite Sur l'île de Muir Mon Wasp mais Ah il snap J'accepte je crois je crois que j'accepte de jouer sur, la, sur ce dernier match. Parce qu'en vrai, j'ai une main avec Dracula, Infinite. C'est quand même une belle main. Je pense que j'accepte. Ah. C'est embêtant parce qu'il a Lockjaw. Euh. Il a euh, chang pardon. Bon, je fais Lockjaw, Wasp. Et si j'ai euh, Lich, j'ai gagné 4. Sinon, ça fera 1. Sympa. Ok. Ah, je me suis fait vraiment avoir comme un bêta à la gamme d'avant. Le stress des examens. Hein. Oh non Je pensais le destin. Oh non Horrible. Oh, horrible. Bah ouais, en plus il y a l'iche, c'est doublement frustrant. Bon. Ouais, là je vais me prendre un chang, non Peut-être pas encore. Carnage, ok. Pour le moment il n'y a pas de chang-chi. C'est good. Ah, le problème c'est que c'est un peu tard. Ça change pas grand-chose. Gagne la ligne du mid. Eh, en vrai, il y a moyen. Hein. Juste à gauche, je suis derrière, mais... Franchement, là, j'ai pas mal de points. Je peux peut-être rajouter un peu. Un nightcrawler, une Jane ici. Plus un des deux monstres. Manito, je peux pas. Ça ramènerait lui. Ça devrait être bon. Oh Quelle malchance. Quelle... Mal, mal chance ah franchement la game de, le, le combat d'avant il est pour moi mais celui-là il est vraiment pour la RNG oh non là on revenait sinon je revenais bien ah là c'est vraiment la malchance le truc qui va ramener le Mjolnir et le, le, le, le Dracula qui va choper la Wasp et pas les deux oh là là c'est horrible on peut rien faire en vrai on peut rien faire je sais la RNG, quoi. Bah, GG, ça fait 1 Ça fait un partout. Euh, donc, bah on, devra, on devra rejouer un match. On va pas aller jusqu'au bout de ce BO. Donc, ça fait 1-1. Et peut-être que dans, je sais pas, dans un mois, dans deux mois, je vais essayer de, de continuer, évidemment. C'est l'idée de, de la série de faire un maximum de BO2 contre un maximum d'autres de, de, streamers et, et youtubeurs sur, sur le jeu et puis après on repartira sur la série et ceux contre qui euh, on a fait 1-1 bah on rejouera contre et puis euh, là par contre on fera des BO3 pour vraiment décider d'un vainqueur donc pour le moment voilà il n'y a pas de vainqueur c'était magnifique j'espère que vous avez apprécié euh, cette vidéo c'était plutôt cool il y a de la pression en tournoi enfin c'est pas un tournoi mais il y a quand même un petit peu de stress en tout cas quand tu es compétiteur je pense que c'est pareil pour, pour Talk. Merci à tous et, euh, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde